Bonjour, je suis Amandine. Bonjour Amandine Je suis la nouvelle recrue du PEJ France pour 6 mois. Je réalise mon service civique pour valider ma licence en information communication. Je serai en charge de la politique des alumni. Alors les alumnis, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'anciens membres du PEJ France qui ont forcément eu une, une expérience au sein du PEJ et qui vont renouer en fait euh, avec euh, l'association du PEJ France grâce à cette politique des Allemis. Dans ce nouvel épisode du vlog, mes collègues Alina, Madeleine, David et Zelda vont vous parler de la 40e session et du voyage à Bruxelles de Forge Europe. La 40e session nationale du Parlement Européen des Jeunes s'est déroulée à Saint-Gaudens du 18 au 21 mars. Elle avait pour thème l'Europe des régions. Il y avait des délégués, des élèves de première, venus des quatre coins de la France. De Chirmec, de Thionville, de Tremblay en France, de Saint-Denis, d'Angers, de Niort, de Charolles, de Clermont-Ferrand, de Perpignan et de Marseille. J'étais intégrée dans la Média en tant que journaliste. Et moi, mon rôle pendant la session, c'était d'être chargée des officiels, c'est-à-dire que j'étais en lien avec ce qu'on appelle le board, c'est-à-dire la présidente et les deux vice-présidentes, l'éditeur de la session, et euh, du coup, voilà les organisateurs donc, euh, pour euh, pouvoir euh, faire des points avec euh, toutes ces différentes personnes et, euh, et s'assurer que la session se passait bien euh, du point de vue des officiels. Au niveau de, euh, de leur pays euh, de provenance, il y avait évidemment des Français, vu que c'était une session française, mais également euh, beaucoup d'étrangers euh, qui venaient donc d'Angleterre, euh, de Norvège, d'Allemagne, de Suisse, de Roumanie et de Pologne. Euh, durant l'assemblée générale, l'assemblée plénière, il y a eu euh, des débats très très intenses, hein, puisque euh, euh, seulement 4 résolutions sur 8 sont passées, c'est-à-dire la moitié des résolutions. Et, euh, et en tout, euh, le, le board de la session a compté euh, 174 points de débat qui ont été faits pendant euh, les euh, 8 heures d'Assemblée plénière. C'était la deuxième session du Parlement européen des jeunes qui se déroulait sur 4 jours. Mais c'était surtout la première où les délégués ont pu visiter la ville. Le revillage était très réussi. C'était une session où il y avait un vrai esprit d'équipe entre les délégations. Et toute l'équipe permanente tient à remercier l'équipe des organisateurs de Saint-Gaudens. Suite à ces quatre jours de session qui sont très bien déroulés, comme vient de nous le dire Madeleine, on sait maintenant que la session qui aura lieu dans un an, c'est-à-dire donc au printemps 2017, aura lieu à Clermont-Ferrand. Voilà. Et euh, à titre d'information, je vous rappelle qu'on sait euh, depuis euh, la fin de l'année dernière que la prochaine session, donc la 41 e aura lieu, euh, celle-ci, euh, au Puy-Anglais. Voilà. Du 10 au 12 mars, euh, deux lycées, un lycée de Marseille, le lycée Victor Hugo, et un lycée de Montmoreau, le lycée Edgar Faure, ont pu aller à Bruxelles pour faire une visite des institutions. où Ils ont pu rencontrer euh, Doru Fantescu, qui travaille dans les institutions européennes, qui a créé euh, Watch. Euh, ils ont également pu découvrir un petit peu la culture bruxelloise. Ce voyage a été pour eux l'occasion de faire la première visite à l'étrangère parce que certains d'entre eux ne sont jamais sortis de Marseille ou de Montmoreau. Uh, Franchement, c'était le projet qui m'a plus plu parce que je n'ai pas eu besoin de, de lire les formulaires de feedback pour uh, résumer comment c'était passé ou si les élèves ont vraiment aimé le, le projet. J'ai réussi à voir, pendant les voyages que les élèves étaient très contents de ce qu'on faisait là-bas et que le projet a vraiment atteint ses objectifs. Je pense que le projet proche europe est vraiment un projet important de PUJ France parce qu'il s'adresse vraiment à la problématique européenne actuelle. Ça veut dire la problématique des jeunes, le chômage, l'intégration des étrangères et des migrants. On remercie les accompagnateurs. Et les élèves d'être venu à Bruxelles. Merci à tous. C'est mon dernier jour au stage au PEJ. En tant que chargé de financement pour la session internationale, j'ai le regret de vous dire que je quitte l'équipe du Parlement européen des jeunes en tant que stagiaire. Mais je continuerai, en tant que bénévole, à faire partie de l'équipe. Je tiens à remercier l'équipe permanente de m'avoir accueilli et le comité Grand Ouest d'avoir travaillé avec moi, d'avoir supporté mon caractère. Hasta luego. Adiós.